Ending door. Salut, je m'appelle Louise et je suis étudiante en développement agricole dans les pays plutôt du sud. Ça fait un petit moment que, que j'ai pas fait de vidéo et euh, aujourd'hui j'ai décidé de répondre à un commentaire parce qu'en fait c'est une question qu'on me pose souvent dans mon entourage. Euh, la question c'est pourquoi ce pays t'a tellement marqué au point de lui déclarer ton amour dans une précédente vidéo Ce serait cool une vidéo pour connaître ton avis sur la géorgie et ton séjour là-bas quelques semaines après ton retour pour savoir si ce sentiment et rester le même et, com et comment s'est passé ton retour en France On me demande souvent si j'ai envie de retourner en Géorgie, si j'ai envie de, de m'installer là-bas. Euh, la Géorgie c'est un pays qui est fascinant je pense que vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes. Et là d'ailleurs euh, il y a eu le festival du cinéma méditerranéen à Montpellier et je suis allée voir un film qui s'appelle *And euh, Then We Dance qui est justement un film qui se passe à Tbilisi et qui reprend les codes de la danse géorgienne traditionnelle et en la mêlant avec des problématiques modernes comme la question de l'homosexualité en Géorgie. C'est un film qui m'a bouleversée parce que ça m'a rappelé tout ce qui me perturbe et à la fois m'attire dans la Géorgie, c'est-à-dire le contraste, comme des, des traditions qui existent depuis longtemps dans le pays et à la fois cette jeune génération qui cherche à trouver ses marques. Ça m'a fait un, un bon rappel de comment est-ce que je me sentais en Géorgie, à la fois très perturbée de certaines traditions qui me font poser des questions et qui me mettent mal à l'aise en tant qu'européenne. Comme par exemple le fait que quand les femmes se marient, elles vont vivre dans la famille de, de leur mari, ça ça me perturbe énormément. Et à la fois des endroits aussi qui permettent de pouvoir s'exprimer, comme le Ridi, comme le Bassani qui sont des clubs techno. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tbilisi, c'est une grande scène techno. C'est considéré comme l'extension de Berlin. Et en fait, cet espace-là, c'est un espèce de liberté, justement, qui est cachée, on va dire, de, des géorgiens plus traditionnels et dans lesquels les géorgiens jeunes peuvent, peuvent s'exprimer plus librement. Je suis pleine de gratitude d'avoir pu euh, aller faire euh, toutes les randos que, que j'ai faites euh, pendant le dernier mois où j'étais en Géorgie. Si vous voulez voir des photos, vous pouvez aller voir sur euh, mon compte Instagram. Et ça, c'est quelque chose que j'avais très très envie de faire quand j'étais arrivée en Erasmus là-bas, que je n'avais pas pu faire l'année dernière. Très contente aussi d'avoir pu retourner en Géorgie en ayant des bases de géorgiens. Et ça déjà, c'était trop bien parce que moi j'ai pu y retourner et discuter avec les gens, ce qui n'était pas le cas la première fois que j'étais allée en Géorgie. Je sentais qu'il me manquait quelque chose quand, quand je suis partie la première fois de, de la Géorgie. Et voilà, là c'était... C'était parfait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant j'ai envie de découvrir d'autres endroits, aller découvrir d'autres cultures. Et plus ça à mes envies euh, maintenant. Hop Tomber en raid de batterie. <rire> et, et oui, donc euh, si je devais dire trois choses à faire euh, en Géorgie, je dirais aller faire des randonnées dans les montagnes. <rire> très très important. Et là, il y a de quoi faire. <rire> Entre le grand Caucase et le petit Caucase. Ensuite, je dirais faire au moins une soirée dans un club techno. Le bassinisme, c'est un petit peu plus dur d'y rentrer qu'au ridi. Et la dernière chose, je dirais, passer du temps avec les familles. Ça, c'est vraiment pas facile, surtout quand on vient visiter juste pour quelques semaines. Euh, quand on était en train de faire nos randonnées, le dernier mois, on s'est fait inviter. Mais ça, c'était parce qu'on arrivait à communiquer un minimum. Et on s'est retrouvé dans des situations incroyables. On faisait du stop. Et on voulait aller à Kouté ici, et en fait euh, il était déjà tard, quand on était re redescendu de la randonnée, etc. On s'est fait emmener à la, la plus grande ville d'Après, entre guillemets, et, et on s'est fait déposer, on a marché direction euh, la, la ville d'Après, et en fait les gens qui nous avaient pris en stop sont revenus nous chercher, en nous proposant de, de venir chez eux. Et c'est un petit appartement, et en fait... Euh, et ils étaient trois, il y avait un couple et un, et un fils. Et ils nous ont laissé leur lit, ils, sont, ils ont dormi dans le salon. Vraiment, c'était beaucoup trop adorable. Ils nous ont fait à manger. Enfin, c'était vraiment un moment d'hospitalité que j'oublierai pas. Et, et je crois que c'est ça qui fait la richesse de la Géorgie, qu'elle a du cœur en fait et qu'elle a des choses à donner. Et voilà, je repars, je suis ici maintenant mais je garde vraiment cette générosité dans mon cœur et je crois que c'est ça qui m'a aussi beaucoup marquée. Donc euh, bah, je suis bien rentrée en France, tout va bien, là on est en colocation avec des copains et je suis en Master 2 en Ressources Système Agricole et Développement donc je vais a priori rester à Montpellier jusqu'à mon prochain départ en stage dont on pourra peut-être reparler plus tard sinon une des choses que je voulais vous dire c'est que ce sera sûrement la dernière vidéo en français que je compte passer les vidéos en anglais parce que j'ai beaucoup de demandes d'amis qui ne comprennent pas le français donc je pense que je vais passer les vidéos en anglais en gardant les sous-titres en français. Donc a priori, cette vidéo, ça va être la dernière qui va être faite en, en français. Si on continue ce bilan, je dirais qu'aujourd'hui, euh, mes envies profondes, c'est de voyager dans d'autres pays, de découvrir d'autres cultures, mais en voyageant lentement. Et ça, je pense que ça ne va pas être facile. Donc euh, voilà, une des choses sur lesquelles je vais travailler, c'est essayer de voir comment est-ce que je peux voyager lentement et être viable financièrement. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille dans le développement agricole, c'est assez fréquent qu'on prenne l'avion fréquemment et c'est pas du tout quelque chose dont j'ai envie. Euh, voilà, donc je vais essayer de développer une activité qui me permettrait d'avoir euh, un minimum financier tous les mois et ensuite euh, de pouvoir développer d'autres activités. Et voilà, on peut reparler à la prochaine vidéo. <rire> Merci, salut